des rumeurs, quand ça vient du CNRD, je vous ai toujours dit, c'est comme le cas de Alia. Ils veulent juste nous distraire. Le cas de Sadiba, ils veulent nous distraire. Parce que ça, c'est entre eux là-bas. Si des gens qui ont fait l'armée guinéenne pendant tant d'années se laissent manipuler par un gendarme Idi Amin, se laissent manipuler par euh, Mamadou Doumbouya, tout ce que les militaires sont en train de subir aujourd'hui moi je dis c'est bien fait pour vous vous savez le 5 septembre je vous avais dit le mal que vous avez fait le fait de faire allégeance à un bandit, à un mercenaire et c'est le prix que vous êtes en train de payer aujourd'hui, l'armée guinéenne et vous allez continuer à payer tant que vous n'aurez pas le courage de dégager Mamadou Doumbouya et Idi Amin vous allez tous subir parce que Mamadou Doumbouya a fait le coup d'état pour sauver sa tête il n'a ni le niveau, ni les hommes autour de lui. Il n'y a que des démagogues autour de lui. Mais tous ceux qui ont été nommés par Mamadou Doumbouya, Wallah, il vous fait disparaître. Vous l'avez cherché. Le fait de signer allégeance à Mamadou Doumbouya, c'est là que vous avez signé votre arrêt de mort. Et c'est comme ça qu'il va vous faire disparaître. Vous avez vu l'armée guinéenne aujourd'hui Il vous a désarmé parce qu'il s'est dit quoi Ce que lui il a eu à faire, lui, vous, vous aussi vous pouvez faire la même chose. Donc aujourd'hui il y a des disparitions, il y a des arrestations, beaucoup d'arrestations au camp de Samouria. Parce que quand j'avais parlé la dernière fois, les gens ont cru oh, non, non, non, vous n'avez rien compris. C'est quand vous allez entendre des morts que vous allez dire Ah non, le général avait pré prévenu. Mais moi je vous avais prévenu là dessus. Mamadi n'a même pas de clan dans l'armée. Vous êtes plus fort que ce bandit. Il se sert des forces spéciales pour vous faire peur aujourd'hui. Les primes de ces gens-là ne font qu'augmenter chaque fois. Et vous, les militaires, vous êtes là, des peureux. Vos chefs-là, ils vont les éliminer un à un. Je vous avais dit, <rire> je dis le coup d'État, ce n'était pas contre le président Alpha Condé. Je dis, ce n'était pas contre le président Fakonde. Vous avez vu maintenant. C'est pourquoi je dis qu'il fait disparaître le chef d'État-major et les complices du coup d'État qu'il fait disparaître Paul ou Pierre, vous avez tous contribué. C'est le prix de la trahison. C'est-à-dire, quand les voleurs, ils vont pour voler, au moment du partage, c'est là qu'ils finissent entre eux là-bas. Je vous avais prévenu, tout ça. Écoutez mes vidéos. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne nous intéressons pas. Il y a trois clans. Il y a le clan de Amara dans l'armée, plus Mamadou mouya il y a le clan de Idi Amin, plus Mamadi Doumbouya. Il y a le côté de Bala aussi, plus Mamadi Doumbouya. Et nous avions l'armée, les patriotes aujourd'hui, qui sont frustrés, qui n'ont rien à foutre avec ces narcos. Parce que Bala c'est un narco, Amara est un narco, Idi Amin est un narco. Ils ont tous leur clan. Moi je l'ai dit, je ne veux même pas un coup d'état où il y a Bala dedans. Je ne veux pas un coup d'état où il y a Idi Amin dedans. Je ne veux pas un coup d'état où il y a dedans. tous les trois là doivent partir tous ces quatre groupes plutôt ils doivent tous partir Bala doit partir Amra doit partir idamine doit partir tant que ces bandits là ces narcos ces officiers narcos sont dans notre armée guinéenne l'armée n'ira nulle part il y a tellement de bruit qu'on ne peut pas tout dire ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée je vous ai dit je ne vais plus parler des secrets et autres ce qui se passe aujourd'hui c'est grave le bandit avait cru que le pouvoir, c'était du jeu. Aujourd'hui, ils ont peur partout. Ils ont peur partout. Tous les officiers qui ont accepté de se laisser manipuler par ces gens. Regardez vos vies aujourd'hui. Vous gagnez quoi aujourd'hui? Hein Donc, on a dit que Saliba disparaisse, ce n'est pas notre affaire. Des gens, vous, vous étiez des vrais officiers de cette armée. Un petit comme Mamadou Doumouya. Un hein? bambé hein? comme Mamadou Doumbouya Un bandit comme Mamadou Doumbouya Vous des officiers Votre formation dépasse pour ce bandit Votre expérience dépasse pour ce bandit Vous des officiers Vous faites allégeance à un traite Mamadou Dikbalo l'albécoque Alla Djamfa Dikbalo l'albécoque Alla Djamfa Dikbalo l'albédaro est bandit Léo Mamadou toute sa vie il a été bandit C'est Ibiamine. Qui a trompé le président Fakonde. C'est Idi Amin qui a fait l'ascension de Mamadi Doumbouya. Maluma Fosie Les officiers guinéens là. Et les grecs là. Quand je vous parlais là. Mes frères de la forêt là. Vous n'aviez pas compris non. Où sont les, les, les moribas à bas aujourd'hui. Où est la aujourd'hui. Les Michel là. Ils sont où aujourd'hui. Parce que quand on vous parlait là. Vous vous étiez dans l'émotion. Affaire d'ethnie. Oh. Ce taille, on dirait que le président Fakonde qu avait quelque chose à voir. Mais aujourd'hui, vous avez vu. Vos frères sont où aujourd'hui Vos frères sont où aujourd'hui? Parce que quand on vous parlait, non, Damaro. Il est ethno. Damaro et est ceci, cela. Bah maintenant là. C'est eux qui m'appellent en privé maintenant. Wallah, Damaro, tout ce que tu avais dit sur ces gens-là, tu as parfaitement raison. Vous n'avez rien compris d'abord. Wallah, vous n'avez rien compris. Si l'armée. Le peuple ne se lève pas, Wallah le pire arrive. Vous pensez que les Français, eux, c'est leur affaire? Il y a eu le Rwanda, ce qui s'est passé. Pourquoi Paul Pour Kagame a changé la langue? Devant eux, il y a eu combien de morts? Eux, c'est pas leur affaire. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Ce pas leur affaire. Eux, c'est Simandou, leur intérêt. Nos richesses là, c'est tout ce qu'eux ils veulent. Le port, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent qu'on meurt, c'est pas leur affaire. Ils s'en foutent qu'on souffre aujourd'hui comme le pays est en train de souffrir n'avez pas vu l'ambassadeur voleur de venir traiter le président Fakonde de tout. Donc, euh, quand on vous parle, Nyaluma Traoré, eh, où est Namori Traoré Namori, Lui, il a été traite, et ils l'ont trahi. Ou, pourquoi je vais parler de Namori Pourquoi je vais parler de Namori Namori, où il est aujourd'hui, il n'est pas prisonnier presque là-bas. Donc, pourquoi je vais parler Je parle de mes, de mes parents de la forêt, là. Qui ont soutenu Mamadi Doumbouya au départ. Mais aujourd'hui, ils sont nommés ouf. Actuellement, ils les ont tous éloignés. Tous les jeunes forestiers, tous les jeunes forestiers hein, qui étaient autour de Mamadi Doumbouya. Mettez le cœur, hein, partagez. Tous les jeunes forestiers qui étaient autour de Mamadi Doumbouya, ils les ont tous écartés. Et c'est pourquoi je dis c'est bien fait. Parce que quand on vous parle au départ, vous traitez les autres d'ethno ou je ne sais quoi. Et moi, je suis plus proche de Mamadi que vous. Je vous ai montré dix mille fois ici. Si c'était question d'intérêt là, moi là, j'étais plus proche de Mamadou que les Bougoula Abba. bas. Les Bougoula à, le à c'est maintenant. Là. Moi, auparavant, Mamadou, et moi, on s'est croisés chez nos grands. On a parlé. Il m'avait invité chez lui, à Afrikaria, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis revenu aux États-Unis. Donc, si vous, à chaque fois on sort ici, on parle, vous pensez que non, c'est question d'intérêt. Et vous allez tous consommer aujourd'hui. Tous consommer. Plusieurs arrestations. Plusieurs arrestations. Mais le cas de Sadiba, je dis à tout le monde, ne, même, ne commentez pas le cas de Sadiba. Ne commentez même pas le cas de Sadiba. Voilà. Ils, ils étaient tous là, des officiers, qui ont été nommés avant. S'ils ont laissé Mamadi faire, ce que Idi Amin va faire sur eux, c'est bien fait. Parce que j'avais expliqué ici, mais les gens n'ont pas compris. Idiamine, au temps du président Fakonde, le même jeu qu'il a fait au président Fakonde, c'est le même jeu qu'il est en train de faire avec Dumbuya. Vous avez vu comment ils ont éliminé les Noucham, les Degol, tout ça c'était Idiamine. Vous avez vu comment l'avion de l'autre, tout ça c'était Idiamine. Il a enlevé toutes les bonnes personnes autour du président Fakonde pour contrôler la situation, pour avoir ces éléments. Alors actuellement aussi, pareil, il est en train de faire les nominations, le commandant dans les camps actuellement c'est lui. Aux alentours de Conakry c'est lui. Maintenant il fait le jeu pour, pour rendre les Sadiba et autres ennemis de Mamadou Doumbouya. Quand il va finir encore d'enlever les Sadiba et autres, ils vont les arrêter les faire disparaître. Maintenant Idi Amin il va taper. Ça je vous ai dit, hein. jusqu'à présent crâne Rasé il n'est pas encore rassasié. Il a fait par exprès pour enlever les 42 généraux autour, autour de Doumbouya. Parce que si ces 42 généraux étaient là, certaines choses, Dumbuya allait prendre des conseils auprès des 42 généraux. Mais le crâne rasé, étant malin, il sait que parmi ces 42 généraux, il y a d'autres qui sont plus stratèges que lui. Parce que lui, il est gendarme. Les autres, c'est des militaires. Ils sont plus forts que lui. Donc, il fallait les enlever. Lui, il est le ministre de la Défense. Il contrôle. Moi, je vous ai dit, hein, si les autres n'enlèvent pas Dumbuya... C'est le clan de Idi Amin encore qui va prendre le dessus. Ça, je vous le dis, hein. mettez cela en tête. Si les autres militaires, c'est pourquoi je dis, s'ils si doivent frapper sur ces bandits-là, Amara doit tomber, Bala doit tomber, Idi Amin doit tomber, Laïmadi doit tomber. Mais s'ils doivent faire le jeu, c'est encore Idi Amin. C'est encore le jeu de Idi Amin. Tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée, c'est encore... C'est quand il va être... Dumbuya va être isolé maintenant. Parce que c'est clan clan qui est là, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, l'un des groupes n'arrive pas à frapper l'autre. Mais c'est ceux qui n'ont rien à voir dans l'affaire des drogues, les militaires c'est vous qui devez agir. C'est vous qui pouvez venir pour dire, voilà, on organise des élections. C'est vous qui dites voilà, tout le monde est libre, donnons-nous les mains. Mais ceux qui sont là, là, les quatre là, ils sont tous des officiers narcos. Tout le combat qu'ils font, c'est pour le survie. Parce qu'ils savent que la Kiev, ça va les rattraper. Parce qu'ils savent que les crimes qu'ils ont commis, ça va les rattraper. C'est d'autres militaires qui n'ont rien à voir avec leurs bêtises, qui peuvent sauver la Guinée, organiser des élections libres, ou s'ils veulent ramener Fama, ça aussi. Mais pour dire que vous allez compter sur Idi Amin, vous allez compter sur Bala, vous allez compter sur Amara, Pff, continuez à dormir, hein. Wallahi, si c'est sur eux, là, ne rêvez même pas, c'est mieux de laisser Doumbouya. Ça, je vous le dis, hein. Parce que rien ne va changer. Parce que tous ces gens-là, ils ne font que sauver leur tête. On avait dit au départ qu'ils allaient s'éliminer entre eux. Et nous avons atteint ce niveau-là aujourd'hui. Il n'y a plus de confiance. Et ils ont compris la colère du peuple aujourd'hui. La colère du peuple. Voilà. Toi, quoi, déjà là N'est-ce pas déjà quitté il je fui quoi, Alibadra. J'étais banni ici. Parce que vous n'avez rien compris d'abord. Vous voyez dans quelle situation. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Depuis feu. Ahmed saint Paix à son âme. Jusqu'à nos jours. Mois de Ramadan. Misérable. La fête de Ramadan. Vous avez tous vu. Pas d'engouement. Parce qu'il n'y a rien. Les gens sont fouchés. Il n'y a rien du tout. Yep. Yeah. Ok. Baba Oumy, toi, toi aussi tu es banni ici. Donc. Vous avez vu, ils ont mis le pays à terre. Détournement, on n'en parle même pas. Je vous ai dit, Mamadi ne va pas condamner quelqu'un. Dans ça, il est resté 5 milliards et quelques dans les caisses. Ils ont fait l'argent, ce qu'ils veulent. Mais on ne parle pas de corruption là-bas. Je vous ai dit, Mamadi Dumbuya ne va pas sanctionner quelqu'un. Mamadi Dumbuya, je vous ai dit, c'est un simple bandit. Un populiste. Tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'État, ils ont tout dépensé. Rénovation, rénovation, vous avez tous entendu Les médias, personne n'en parle Donc Tout ce que nous demandons C'est les partis politiques Nous c'est tout ce qui nous arrange Les militaires qui vont accompagner les partis politiques Les leaders politiques, c'est eux qui vont sortir la Guinée du trou Mais si c'est pour compter sur ces petits bandits Amara Bandi, Balasamura Samoura Bandi Idi Amin Bandi, Mamadi Doumbouya Bandi Nous allons perdre notre temps ici Ça je vous le dis, Nous allons perdre notre temps Djamana bro. Ils n'ont plus rien. Les opérateurs économiques ont quitté. Allez-y dans les banques aujourd'hui, vous allez demander. Rien ne va dans le pays. C'était le coup d'état des bandits, des narcos. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Ah, au départ, euh, maman dit le patriote, patriote. Vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. Ça a changé quoi Vous les avez humiliés. Ça a changé quoi Leur vie, les Guinéens sont conscients. Voilà. Voilà. Toi, crocodile, là, parce que les bambas, c'est les crocodiles. Toi, tu es banni ici. Et voilà, je moi, bamba, ça veut dire crocodile. Toi, crocodile, tu cherches quoi ici Tu es banni sur cette page. Donc, mon euh, nous, nous voulons des soldats patriotes pour faire partie de ces bandits du pouvoir. Mamadou Doumbouya et son clan de narcos. Vous êtes venus ici, vous avez humilié les anciens dignitaires. Ça a changé quoi Ça a changé quoi Hein ça a changé quoi Ça a changé quoi Dites-nous. Vous avez eu, vous avez trahi votre bienfaiteur, le président Fakonde. La vérité est là aujourd'hui. Bande de bandits que vous êtes. De traite. Le sac de riz c'est combien Le sac de riz c'est combien 14 500 personnes, fonction publique. Et regardez Ibrahim Traoré au Burkina. Il est en train de recruter combien de personnes Ibrahim Traoré. Qui est arrivé après vous. Bande de bandits, de narcos que vous êtes c'est-à-dire, il faut prendre des de vouriens comme Yombuno. Marc Yombuno. Un vousrien comme Marc Yombuno. Quelqu'un qui a été radié. Quelqu'un qui a été radié de la fonction publique. C'est cet tocar pareil qu'on prend comme un ministre de la fonction publique. Vous avez vu dans quel pays normal qu'il faut mettre les gens à l'arrêt Il faut assainir. Tellement que c'est de la bêtise. assainit le, le fichier. On ne peut pas assainir le fichier, laisser les gens travailler et donner de l'emploi aux gens. Mais de telles bêtises on fait souffrir les familles. On crée la débauche aujourd'hui en Guinée parce que des pères de famille n'arrivent pas à donner aujourd'hui l'argent de la popote. La fille fait ce qu'elle veut à cause de ces vouriens de Marc Yombouno. Quelqu'un qui, quelqu qui a abandonné son poste. C'est ce vourien qu'on nomme aujourd'hui comme ministre ministre de la fonction publique et de telles bêtises. Tu entends des journalistes malhonnêtes. Oh, Il a fait un grand boulot et pourtant ce boulot-là était déjà là-bas. Et regardez au Ibrahim au Burkina. Et regardez l'autre au Mali. Mais on est là à soutenir des vauriens. Qui... C'est-à-dire, on ramasse des vauriens seulement qu'au qu ministre. Le frère de Siakabari. Si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, est-ce que le frère de Siakabali, Nanyale, lui, doit être ministre dans un pays Si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, est-ce que le fanfaron de Charles Wright, lui, il doit être ministre dans ce pays Est-ce que si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, euh, Guillaume Aouid, lui aussi, doit être ministre dans un pays normal si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, des gens comme le Ousmane Gawal, communiste, si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, des gens comme Dansa, président du CNT, des Vauriens réunis seulement, à Pekamberiba, des Tokas réunis, si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, Mourikonde doit être ministre dans un pays normal, mais on vient, oh, pas de recyclage, on insulte les élites, vous n'avez ni leur niveau, ni leur savoir-faire, ni leur relation, en train de mentir seulement. Julien, Jul, voilà, Julien Yombuno, merci, Sori. Julien Yombuno, je me rappelle d'un ami, là. Julien Yombuno, un vaurien, pas plus vaurien que eh, eh, Julien Yombuno. Vous le voyez là-bas, qu'est-ce qu'il a apporté 60 milliards, quoi, récemment. L'autre avait raison sur lui. Et vous avez écouté les bars-cafés des journalistes bidons, vous les entendez, qu'on le monsieur qui parlait tout le temps de la fonction publique. Qu ils vont Que le type, voilà, il s'est contredit, il s'est rentré. Mais pourtant, au temps du président pré Fakonde, les journalistes du bar-café de Girassi, là, les mille collines, pourtant, ils donnaient la parole au monsieur chaque fois. Tout ce qu'il disait il disait c'était vrai. Parce qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi personne ne vous regarde maintenant. Des bandits comme ça. Le jour où Mamadi va tomber, vous allez comprendre combien ces gens-là ont dépensé. On parle de plus de 34 000 milliards de déficit déjà en un temps record. Ils sont venus créer autant de bêtises dans le pays. Bandi Kambré Balou, Ninyang Boyate. dire que c'est la présente Fakonde. Ninyang Boulute, Mankanyang Boulou, le Ousmane Kabala, Mankanyang Boulou, le Lansana Nakuyate, Mankanyang Boulou, Komaralu, Al Ninyang Boya, Al Satonewole. Voilà. Alceni Al eh, Tokoya Traoré, toi, tu dois le dire. Le président Al Fakonde, il est mieux que ton père. Parce que si tu as Kaleta aujourd'hui, c'est grâce à lui. Le président Al Fakonde, il est mieux que ton grand-père. Si aujourd'hui, les forces spéciales ont été créées, là, c'est grâce au président Al Fakonde. Le président Al Fakonde, il est mieux que ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Si aujourd'hui, là, il y a guichet unique, on a fibre optique, tout ce changement, les réformes de l'administration-là, le président Fakonde est mieux que ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Parce que lui, quand on parlera de Kaleta, c'est le président Fakonde. Quand on parlera de petit, c'est le président Fakonde. La route nationale aujourd'hui, c'est le président Fakonde. Mais, venez vous flanquer ici, dans le cadre de Depuis que vos bandits sont venus, dites-nous quel changement qu'ils ont apporté. Le sac de riz là, ça a changé. Le sac de riz ça a changé. Il y a un beau balilou. Il y a maintenant Manaka Doula, Al Braoula, Ne Mandeselela, Fiak Kabkabo, Manaka Bren Dumbuya, Fenta Kuno, Foy, Kunfinaire, Bandi Djanfante, Al Braoula, man Mandekole, Anou Manika, Na Filou, Na Filou, Na Filou, Présent Fakonde, Kamamadila Fisa ya Deng. S'il avait nommé son fils ministre de la Défense, on allait entendre les gens ici parler. Mais nyangbolou man ka nyangbolou ils sont là en train de parler à UFDG fla parti les ma luiere al kaguni ou lui e bi vous vous êtes pire que eux vous les critiquer que nous ils sont ethnos vous vous êtes plus ethnos que ces gens là parce qu'elle taille nyangbou yali al te kokade vous ne parlez pas de l'intérêt du pays ce n'est Ni présent le Fakonetao, ibrahim ka fancre bamien kalabi al ba fala de kokassoubi mais nyangbolou te fe kaole al nyal Tellement qu'ils sont ethno, ils ne veulent pas après le président Fakonde voir Dr Kassouri. Docteur a pas Bravo, N'y a de Al-Kana Agnewama, tout. N'allez faire que Djamana, Tomi et Tien, et C'est comme ça Ils m'ont appelé au début. Ah, Damaro, en Kanasson, en a c'est rentré, c'est sorti. Moi, je vous ai dit, Walloi Bilay, je préfère celui d'aller 10 000 fois que Mamadi Dumbuya. Walloi Bilay, je préfère celui d'aller 10 000 fois que Mamadi Dumbuya. Parce que vous, c'est l'ethnie, vous regardez. Mais la qualité des hommes, non, vous ne regardez pas. Et c'est ce qui fait le problème de la Guinée aujourd'hui. Dorier Dumbuya a supporté là Parce que, comme un si c'était un forestier, allez le à boire, là Kakuma, al Si c'était un Soussou ou un Peul, vos bêtises que vous êtes en train de dire, non. Et je l'ai dit, si le président Fakonde, il avait comme ministre, euh, ministre euh, de la Défense un Peul, jamais ces bêtises n'allaient pas arriver. Si son chef d'état-major était un peu, ce qui arrivait n'allait jamais arriver, parce que ces gens-là n'allaient jamais le trahir, même qu'afroyan. Depuis longtemps, on a pu voir, mais faut de Oui, toi, toi, toi, Felice Milumono, là, c'est ton père qui m'a payé. Oui, c'est ton père qui m'a payé, parce que vous c'est ça un peu ici. Moi. C'est-à-dire vous achetez passe de, passe de 1000 francs pour venir regarder. Nanani nanana. Va demander, moi Damaro, au temps du président Fakonde, j'ai été à Conakry, mon combat, tous ceux qui me connaissent là, voilà, personne ne va dire Damaro, affaire d'argent ou bien des bêtises. Si c'était ça le CNRD, là, depuis longtemps, depuis longtemps, malgré les menaces, malgré mon colocataire, c'est bêtises... vous avez cru à ça, Damaro fait chaque jour des vidéos. Oh non, ils ont fait sortir Damaro. On dirait aux États-Unis, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand ça encore vous... C'est pourquoi je vous dis, c'est ce petit groupe-là de Grecs-là qui n'ont rien dans la tête. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, ah non, non, non, on lui a payé et on l'a fait comme ça. Si moi j'étais payé, là... Vous allez voir ça aussi. Si j'étais payé. Moi si je dois gagner, là. C'est demain, pas maintenant, là. Si je dois gagner... Pour mon père. Je dois gagner demain. Ce n'est pas maintenant là. Sinon, je peux prendre les propositions que les bandits la font là. Mais ma conscience même, ma conscience. Moi je ne suis pas comme vos, vos, vos Bogolas, à bas là, les grecs là qui ont soutenu. Voilà. Sinon, Pivi était au courant du coup d'état. Les lamas les ont parlé. Ils ont dit de laisser. Pivi est où aujourd'hui Il n'est pas en prison. Où est Dadis aujourd'hui Ça c'est le président Fakonde. Dadis était au Burkina. Chaque trois mois, 50 000. Mais vous les Grecs, c'est ce que je vous ai dit. Diminuez un peu l'affaire d'ethnie. Voyez l'intérêt général. Le président Fakonde a tout fait. Pour ne pas que Dadis soit humilié. Il n'avait rien à voir dans, dans l'affaire du procès. Mais vous avez cru non Aujourd'hui où est Dadis Où est Pivu aujourd'hui Où est les Lamas qui ont dit Oh j'ai arrêté le président. Lama est où aujourd'hui Il est où Il n'arrive même pas au palais aujourd'hui. Il n'arrive pas au palais pensez que c'était contre quelqu'un Qui a fait Mamadi de Mamadi C'est le président Fakonde. Mais comme vous êtes des grecs, affaires d'ethnie. si c'était affaires fait là, Amara et Konyanke, je suis Konyanke, j'allais le soutenir. Mais je ne vais pas soutenir des narcos, des gens que Dadis a matés ici, 2009, et c'est eux qui ont fait le coup d'État. Et quand je vous ai parlé au début, vous n'avez pas compris, Dadis ne vient pas, ils vont t'humilier. Hein? Dites-moi le contraire maintenant. Ils ont fait quoi pour Dadis Serez vous les grecs, vous parlez toujours, vous venez dans mon direct. Mais je vous dis toujours, qu'est-ce que vous avez pu dire Moi-même, je vais m'asseoir, je dis non, vous avez raison. Où est Lama aujourd'hui Où est Michel Lama aujourd'hui Il est abandonné à lui-même là-bas. On dirait quelqu'un de malade à Conakry. Il est abandonné à lui-même. Où est le Moriba Il y a eu combien d'éléments de force spéciale qui ont été tués Vous allez dire qu'on va soutenir... Parce qu'on on prend, on prend un guignol, on le nomme premier ministre. Voilà, la forêt, ça va. Vous-même, vous le savez, en âme et conscience. il y a combien de forestiers intellectuels, des économistes, les docteurs Ousmane Ousmane Doré, ils sont là-bas, qui peuvent changer, aider le pays 10 000 fois. Mohamed Beyavogui, c'est un intellectuel, il a compris qu'il ne peut rien avoir avec, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dealer avec ces voyous-là. C'est pourquoi il a démissionné. Mais comme vous, vous aimez la démagogie, Goumou à quel niveau Un simple comptable, un simple comptable. Même Gomou ne devait même. Il, dans un pays normal, il ne peut même pas être directeur de la Banque Centrale. A plus forte raison, le nommer Premier ministre d'un pays. Si, parce que celui qui a la tête, c'est un tonneau vide. Tout ce qu'il aime, la tête baissée. Gomou a quel charisme Il a quelle relation On dit Premier ministre, chef du gouvernement. Ben, regardez la situation aujourd'hui. Lui, à part se promener sur les chantiers que les présents Fakonde et le Dr Kassero ont trouvé Qu'est-ce que lui, il peut faire Docteur Kassouri, l'actuel président d'Abu Dhabi, c'est son ami. Tous les financements, là, c'est eux. Mais vous, vous prenez, quand on dit Agnès, c'est Docteur Kassouri. Afrique, c'est Docteur Kassouri. Adifil, c'est. Mamiri, c'est Docteur Kassouri. Eux, ils ont travaillé la tête. Eux, c'est des hommes, c'est des docteurs. Mais on prend quelqu'un comme Ça dit Mamone ou quoi de 58 jusqu'à nos jours, nous n'avons jamais vu de telles bêtises. Même Lansana Conte qui était militaire, 26 ans, il n'a pas fait autant. C'est-à-dire, c'était mieux. Même les cadres de Lansana Conte, on va dire non, d'autres ont volé. Mais il y avait des cadres compétents. Mais On nous envoie des tocas et après, c'est pour Dieu qu'il aura le changement. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je vous dis merci à tous.